Prête à semer les cucurbitacées. Je vais semer ça en alvéoles, même si ce sont des grosses graines. Ça permettra d'économiser du terreau si les graines ne germent pas. Donc j'ai fait une liste par plaque alvéolée. J'ai prévu de faire donc tout ce qui est courge, potiron, potimarron, euh, concombre, melon, cornichon, et je vais aussi refaire des œillets d'inde et des roses d'inde parce que j'en je, je, avais pas fait énormément. Donc j'ai préparé le terreau de semis. Je vais remplir les alvéoles et ensuite je mets les graines. Donc j'ai identifié la première plaque alvéolée et les graines ont un sens. Il faut toujours insérer les graines pointes vers le bas. Donc moi je vais simplement les, les insérer avec le doigt et pousser. Voilà. Ensuite je recouvrirai avec un petit peu de terreau de semis. Je vais faire ça pour toutes les variétés et je vous reprends après. Pour les concombres, je vais les planter à plat parce que c'est trop difficile de savoir si on est dans le bon sens ou pas. Donc. Bon, je rajouterai un peu de terreau. Les concombres punakira et les melons euh, ananas d'amérique, je vais en faire trois. Parce qu'en en fait, c'était bon en 2017. Donc euh, on va voir si ça fonctionne quand même. Sinon, je, je testerai, je, je ferai la totalité des graines pour voir euh, celles qui germent ou pas. Plutôt que de les jeter, euh, on va quand même tester. On verra bien. Voilà, donc la deuxième plaque est faite. Maintenant, je vais semer les œillets d'inde. Donc euh, Un petit coucou à Amid qui m'a envoyé les œillets d'inde. On peut semer les œillets d'Inde à plat, ou sinon on les prend pointe noire vers le bas. Donc, Moi je les positionne, et je les enfonce avec le doigt, voilà. juste, euh, juste comme ça, voilà. et c'est bon. J'ai arrosé tout ça au pulvérisateur, donc maintenant je vais ajouter la cloche et je vais positionner tout ça en haut de mon buffet pour avoir une bonne germination. Donc On se retrouve tout de suite après pour le bouturage des patates douces. On va passer aux patates douces. Donc euh, Comme vous voyez, mes patates ont bien poussé. J'ai pas mal de, de feuilles qui se sont développées. Euh, donc euh, J'ai préparé mon terreau, mes pots et mes bacs. On va voir combien j'arrive à faire de plants avec, euh, avec tout ça. Donc, euh, donc J'ai pris un cutter et un ciseau. Un petit clin d'œil à Olivier qui nous a gentiment montré comment bouturer les patates douces. Donc je vais essayer de faire aussi bien que lui. Je vais prendre celui-ci. Donc là je vais couper ici. Alors sans doute avec le ciseau, je vais essayer. Parce que là je pense qu'il y a peut-être d'autres choses qui peuvent pousser, Là j'ai l'impression. Les racines devraient se développer ici, au niveau de la feuille. Donc je vais enterrer jusqu'ici dans la terre. On va voir ce que ça donne. Donc il me reste la partie de la plante que je vais insérer dans un godet rempli de terreau. Donc voilà, donc je vais l'enfoncer le plus bas possible, donc pas trop pour que les feuilles soient quand même au-dessus. Donc on va bien bien resserrer tout ça. Voilà, donc on va se retrouver avec un plan qui suffira d'arroser. Bien penser à maintenir le substrat humide pour que les racines se développent rapidement. Théoriquement, d'ici 15 jours, 3 semaines, on devrait pouvoir les mettre au potager. Je vais continuer sans vous et je vous reprends après pour vous montrer le résultat de mes bouturages. Il me reste toujours des boutures que je pourrais faire sur mes deux patates douces, mais je vais m'arrêter là. Là, j'en suis à peu près à 40, un peu plus de 40 plans. Donc bon, pour une première, je pense que ça sera déjà bien. Alors bien sûr, je ne sais pas si tout va prendre, mais bon, j'espère en avoir au moins, au moins 30-35 quand même qui, vont, qui devraient prendre. Donc, ce qui sera largement suffisant pour, pour un premier essai. Maintenant, il faut juste que je définisse un endroit pour les positionner. J'ai une petite idée, mais je ne sais pas encore euh, exactement où je vais les positionner. Donc, euh, j'ai encore le temps d'y réfléchir. Donc, d'ici encore, euh, allez, trois semaines maximum. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air. Euh, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite également à le faire. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc, je ne sais pas encore euh, quel sera le sujet. J'ai plusieurs sujets que je dois traiter, notamment... Euh, le remplacement de mes buis dans mon jardin d'agrément euh, j'ai aussi euh, une plante surprise en fait que que vous connaissez sans doute mais que je voudrais tester euh, cette année donc euh, je, je vous montrerai ça très bientôt